Déclaration des députés, députés de London Merci West. Merci, Monsieur le Président. La COVID-19 a exposé les problèmes systémiques à long terme dans les foyers de soins de longue durée, y compris... L'appui et la dépendance sur les aidants pour aider les résidents. Les limites de visite ont été très difficiles pour les membres de, des familles et ça a été vraiment nocif pour leurs proches. Et ça a été la même chose dans ma circonscription. On leur demande d'avoir des tests négatifs de la COVID-19 au cours des deux semaines dernières. Si je n'ai pas le virus aujourd'hui, je peux l'avoir demain. Une de mes commettantes m'a dit que ses parents ont été emprisonnés dans leur, dans leur foyer. On ne peut pas les faire sortir pendant 12 heures et on ne sait pas où on les envoie ou si ceux qui s'occupent d'eux portent des masques. Nancy, qui est une résidente qui n'a pas vu sa famille depuis le 7 mars, a dit que le fait que j'ai 80 ans ne me permet pas d'avoir, de pouvoir voir ma famille. Je dois attendre que toutes les, tous les foyers soient hors de quarantaine avant de les voir. Les familles et les aidants méritent d'avoir des visites du moment où ils gardent euh, les euh, proches en sécurité, mais il faut également reconnaître euh, le travail qu'ils font pour euh, les patients. Merci. Merci. Dép Déclaration des députés. Député de scarborough Park. Merci, Monsieur le Président. Dans ces temps inédits, notre gouvernement a fait son mieux et a montré qu'il va toujours protéger les Ontariens. Les petites entreprises ont été frappées le plus par l'impact économique de la Covid-19. C'est encore plus vrai dans ma circonscription de Scarborough Park. Récemment, j'ai eu le plaisir de doter une de tenir une table ronde virtuelle avec différentes petites entreprises et leurs propriétaires, avec, les, avec le, ministère, le ministre des Finances et une petite apparence de la part de, du, premier, du premier ministre Ford. Et nous avons parlé des plans et nous avons parlé des plans pour les aider à, à s'en sortir. Les entreprises comme Amigos ou d'autres, les salons de barbiers et plusieurs d'entre autres, travaillent dur pour essayer de suivre les précautions pour une relance sécuritaire. Je remercie les résidents de Scarborough Rouge Park pour avoir appuyé les petites entreprises dans notre circonscription dans ces temps difficiles. Achetez des produits locaux et faites-le de façon sécuritaire. Merci député de Granton Centre, bonjour. Je prends la parole aujourd'hui. Le 6 juillet, les maires et les présidents de partout en Ontario ont été représentés par les associations des municipalités de l'Ontario, les maires et les présidents régionaux de l'Ontario pour parler de justement des de l'impact financier de la COVID-19. Nous avons besoin de l'aide fédérale immédiate et provinciale également pour parler de tout ce que la COVID-19 nous a coûté. Cela fait partie d'un effort, un effort national mené par la Fédération canadienne des municipalités pour aider à sécuriser environ 10 milliards de dollars d'aide d'urgence pour les municipalités canadiennes et malheureusement on ne sait pas si euh, le ministère euh, du Logement et le ministère des Affaires municipales va répondre à cet engagement. Il n'y a plus de temps. Les municipalités n'ont plus le choix. Ils doivent essayer de trouver des plans pour essayer d'équilibrer leur budget afin, en, en, en augmentant euh, les coûts et en, inter en interruptant les euh, services. Différentes conversations ont eu lieu à ce sujet euh, dans les rencontres et les réunions des conseils. Et Ici, on parle de, de compression pour l'aide aux services de garde et pour plusieurs autres problèmes. Quand est-ce que le ministère va s'engager à répondre à ces financements Merci, Monsieur le Président. Certains moments laissent une marque indélébile dans nos villes. Le samedi, le 21 juin, j'ai reçu un appel de la part d'un monsieur de 62 ans dont, qui a perdu la vie lors d'un incident policier. Et on sait que ce genre de tragédie affecte lourdement les familles dans ma circonscription. Nous avons besoin d'une équipe mobile de réponse d'urgence pour identifier l'aide et essayer d'aider le plus les répondants policiers, surtout pour ces gens qui euh, ont des problèmes de santé mentale. Je, re, je remercie euh, cette équipe qui a travaillé de façon collaborative avec le gouvernement et qui essaye d'aider euh, ceux qui ont euh, des, projets, des problèmes de santé mentale. Alors je, je veux exprimer euh, mes, ma, ma compassion et mes remerciements à tous ceux qui ont aidé financièrement cette famille et qui ont donné 10 000 dollars euh, à toute la communauté euh, pour aider ces familles. Ces tragédies récentes nous rappellent qu'on a encore du travail à faire et il y a un besoin urgent pour euh, une conversation constructive. Merci. La prochaine déclaration, député de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole et de reconnaître les petites entreprises et les organisations communautaires dans ma circonscription qui ont fait de leur mieux pour combattre la COVID-19. Nous avons eu plusieurs événements Partout dans les rues, on a de, les associations mutuelles et les aides au logement qui ont donné des, de la nourriture, qui ont donné des EPI et qui, ont, qui sont battus pour essayer d'aider tout le monde pendant la pandémie. Sistering, par exemple, qui aide les, les, entreprises, et les, les entreprises locales qui, qui ont besoin d'aide. Et plusieurs autres entreprises qui l'ont fait également. Les restaurants mexicains qui ont donné des centaines de repas gratuits aux travailleurs de première ligne et aux personnes qui ont perdu leur emploi, qui ont aidé les familles en besoin à travers des livraisons de nourriture qui ont donné des gants supplémentaires au centre communautaire. Et ça, c'est quelques exemples d'histoires inspirantes qui nous ont aidés à nous en sortir dans ces temps difficiles. Je suis très fière de ma communauté, à tous les héros de Davenport et aux travailleurs essentiels, aux voisins qui ont essayé d'aider du mieux qu'ils peuvent. Merci. Prochaine, question, prochaine déclaration, Merci député de Glengarry. Monsieur, Monsieur le Président, chez nous à Glengarry Prescott-Russell, on ne manque jamais de choses à célébrer et c'est certainement pas la pandémie qui va changer ça. Le 1er juillet dernier, 123 Canadiens ont reçu des médailles et des honneurs de notre Gouverneur général et je suis fière de dire qu'encore une fois, bon nombre de mes résidents figurent sur cette liste distinguée. Le capitaine Jacques Gagné de Rockland a reçu la médaille du souverain pour les bénévoles pour son soutien aux familles militaires. Yves Bertium de Hawkesbury, a reçu la médaille du service méritoire pour son travail avec optimisme international. Jonathan Pitt, d'Ambrun, a reçu la croix du service méritoire à titre posthume. Et sa maman, Tina Boileau, a reçu la médaille du service méritoire, tous deux pour avoir sensibilisé la population à l'épidermolyse bulleuse. Je suis tellement fière de nos gens, Monsieur le Président. Nos communautés sont bien connues comme étant parmi les meilleures places à vivre au Canada, et ça, c'est grâce à nos gens, au bon monde comme Jacques, Yves, Jonathan et Tina. And for Jonathan and Tina, I need to add something. They say you die twice. The alors, Jonathan et Tina, je dois ajouter quelque chose. On dit qu'on meurt deux fois, la première fois physiquement et la deuxième fois lorsque vos noms sont oubliés. Merci à Tina et à Jonathan de nous avoir donné ce cadeau précieux qui nous a touchés tous d'une façon princip... spéciale. Je vous envoie tous beaucoup de compassion. Merci. La prochaine déclaration, député de Whitney. Merci. Au cours des 12 dernières années, Whitby est devenue la municipalité la plus grande dans la région. Le plan d'expansion qui a été euh, présenté pour la clinique Oshawa jusqu'à Whitby jusqu'en 2024, va s'assurer que les résidents ont accès aux bons soins, au bon moment, au bon endroit. Ce, ce nouvel établissement va permettre d'être un guichet unique pour euh, les soins de santé, et cela au cours des 364 jours de l'année. Je suis fier de dire que cette clinique aura des groupes d'urgence qui vont permettre de connecter les spécialistes aux médecins de famille. Et je remercie la ministre des Transports pour avoir aidé dans ses efforts. Je remercie également la ministre Elliott pour son leadership à travers la loi de connectivité aux soins à domicile et aux soins communautaires et je vois la différence que ça va faire pour la vie dans la vie des patients. Merci, merci beaucoup. Député de Toronto Danford. merci, Monsieur le Président. Avec de l'anxiété grandissante surtout pour les femmes, au sujet du fait que les services de garde et l'éducation ne sera pas disponibles pour eux pendant la pandémie. Moi, j'ai parlé à des familles où les deux parents sont des travailleurs essentiels et les deux travaillaient à la maison, s'occupaient de leurs enfants alors qu'ils étaient très stressés. En plus de tous ces stress, ils ne savaient pas si les services de garde ou l'école sera seront disponibles pour aider leur famille lorsqu'ils vont devoir retourner au travail. Et en ce moment, il semble que ce n'est toujours pas le cas. Les... Les parents ne peuvent pas réussir. Et les, les centres de garde ne peuvent pas réussir à rouvrir s'ils n'ont pas les finances nécessaires. Nous n'avons pas euh, le plan clair pour la rouverture des euh, écoles et on, on sait que les options euh, actuelles, les options hybrides actuelles ne vont pas aider les enfants à retourner à l'école. Sans les services de garde, les travailleurs ne peuvent pas retourner euh, au travail. Et ce que ça veut dire, c'est que les femmes ne vont pas retourner au travail. Et clairement, c'est un désastre pour nos sociétés. On n'est pas dans les années 50. Les femmes ne peuvent pas juste être ignorées. Les services de garde doivent être importants. Les mesures, les mesures doivent être prises en place pour assurer que les élèves peuvent retourner à l'école, n'abandonner pas les parents. Merci. Merci. De Merci. C'est un privilège pour moi de servir les gens de Berry-Innesville dans cette Assemblée. Cette année marque la, le 200e anniversaire de notre ville et cette ville existait déjà depuis la, le Dominion du Canada. En 1820, les premiers résidents européens se sont installés dans cette ville. C'était la famille Houston, près de la rivière, près du fleuve Holland. C'est un endroit vraiment magnifique. Il y a eu un restaurant qui s'appelait Davidson Restaurant qui a été établi. Quelques années après, à travers leur travail, John et, John et George John Clayton ont créé, à travers leur travail, des autoroutes. Et c'est justement l'autoroute qu'on appelle aujourd'hui la rue Young. Ces familles ont dû à surmonter des défis vraiment incroyables pour joindre les deux bouts à chaque jour. Et je suis inspirée par la ténacité et par leur capacité à surmonter ces défis. En ce jour anniversaire, je souhaite un joyeux anniversaire à tous à les résidents de ma ville. Rappelez-vous ceux qui ont vécu avant nous et la présence des Autochtones à Innisville. Joyeux anniversaire, Innisville. Merci. Déclaration des députés, député de Cambridge. Euh, ce matin, notre gouvernement récemment a, a donné aux propriétaires d'entreprises et aux travailleurs la confiance nécessaire pour retourner au travail. J'ai eu des consultations dans ma circonscription et on sait que les employeurs et les travailleurs connaissent mieux leur lieu de travail. Ils ont besoin de préparation pour ouvrir. C'est pour cela que qu'on a introduit uh, le tout premier guide, uh, document de directive générale pour les lieux de travail. Ça va aider uh, les employeurs et les uh, travailleurs à retourner au travail de façon, uh, une, de façon uh, sécuritaire. Nos, nos matériaux vont permettre d'identifier les risques de déterminer un plan de sécurité et communiquer les mesures aux autres sur les lieux de travail. En plus de ce guide, nous avons publié des documents de guide pour 130 secteurs pour aider à appuyer les employeurs et leurs employés. La sécurité des employeurs et des travailleurs est notre priorité. Nous sommes engagés à protéger les gens de l'Ontario dans ces temps inédits. Notre guide va permettre à l'Ontario d'aller de l'avant de cette crise et de rouvrir de façon sécuritaire. Merci. Merci. Merci, cela conclut le temps que nous avions pour les